Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours. Euh, donc on a, on a fini de créer ce, ce site-là, ok. Bon, du moins le modèle. Et euh, si vous regardez, vous euh, vous rappelez, sur le modèle, en fait, euh, sur, le, sur le design, ces icônes-là sont censées être de cette couleur. d'accord. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez régler ça, comment est-ce que vous pouvez euh, vous, vous retrouvez avec des icônes et que vous avez besoin de changer les couleurs, comment est-ce que vous pouvez faire D'accord Ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Donc, on va aller, on va récupérer notre icône qui est là. On va prendre ça par exemple. Là. On va l'ouvrir avec Gimp. Alors, on voit-tu. On voit-tu. Va Valider, c'est ouvert hier agrandis ça alors du coup on a notre notre image là qui est en noir et blanc on va ouvrir on va, on va ouvrir aussi les autres en même temps donc ça c'est fait hein. euh, celui-ci ouvrir avec gimp celui-ci ouvrir avec gimp super donc là c'est bon on revient là nickel on agrandit tout ça super Maintenant, on va changer la couleur. Ce que moi, je vous recommande, c'est ça, de faire, c'est ça. Ouais Il y a plusieurs façons de, le, de procéder, mais la façon la plus simple pour moi, c'est ça. D'accord Je, je zoome un peu hein, pour qu'on voit. Des fois, quand on zoome, il se peut que ça ne sélectionne pas tout correctement, mais on va voir ça. Là, je suis sur mon image. Je vais aller prendre l'outil de sélection magique et je clique sur la couleur que je veux sélectionner. Donc Là, je pense que c'est bien sélectionné. L'idée au fait, c'est d'échanger cette couleur. Donc, je vais définir la couleur que je veux avoir ici. Donc, normalement, c'est du 00C3F. Entrée. valider. Ok. Et je vais prendre le pot, là, le pot de peinture, et je verse dessus. Du coup, j'ai changé la couleur. Je vais faire la même chose pour la flèche. Prends le pot. J'échange. Même chose pour. Un je prends le pot, je verse, même chose pour le nombril, prend prends le pot, je verse, et même chose pour le point qui traîne sur le côté, Le prends le pot, je verse, d'accord. Du coup j'ai mon image dans, dans une autre couleur et ça je peux l'exporter, exporter sous, alors, on va lui donner un autre nom. On va l'appeler icône 51. Exporter. On va faire la même chose ici. Vous imaginez qu'il va y avoir un peu plus de boulot. Donc, je prends ça. Je sélectionne. Je prends le pot. Je verse. Je sélectionne. Là, je prends le pot, je verse, je sélectionne ici. Je n'ai pas essayé à plusieurs sélections. Ça ne marche pas en appuyant sur contrôle. Je prends le pot, je verse. Là, je prends le pot, je verse. Il faut être, euh, il faut être dans, le, dans la partie sélectionnée hein, pour que… Euh, la couleur euh, puisse être remplie, d'accord Si par exemple, vous essayez de, de verser le pot et puis euh, ça ne change pas grand-chose, peut-être que vous n'êtes pas bien euh, positionné sur, euh, sur la partie sélectionnée. Par exemple, si je mets là, ça ne se passe pas, d'accord Il faut que je sois sur la partie sélectionnée. Et là, ça marche, ok Donc, pensez à ça quand vous essayez de le faire et c'est compliqué pour vous. Donc, je vais sélectionner la bonne partie. Oh là là, c'est quoi ça qu'est-ce que j'ai pris comment je suis parti prendre une autre oh, purée là je commence à faire n'importe quoi et continue le pot je verse là sélectionne là j'ai fait une erreur j'ai pas bien sélectionné le bon et si je verse mon pot là je vais je vais tout colorier et ça va être galère donc il faut sélectionner vraiment la le la bonne chose en fait, hein, le, la bonne partie euh, qu'on veut en colorier. On y va. On sélectionne. Check. Le pot. Check. On y va. Là on a eu un peu plus de boulot. Bam. On sélectionne le point. Tac. On ramène le pot. Tac. Tac. On ferme ça et on continue. Alors, le sélectionne, prend le pot. Une fois que c'est fait, on l'exporte. On l'appeler. 52. On l'exporte. D'accord. Okay. Pareil. Ils disent qu'on n'a plus le droit de manger du hamburger. Moi, je dis c'est du n'importe quoi. Et je vais sélectionner tout ça. Et je prends le pot. Je change la couleur. Ok. C'est le plus facile de tous. Et on l'exporte on va appeler 53 exporter exporter une fois que j'ai tout toutes mes images normalement je les ai toutes ça c'est ce qu'on vient de faire ah pour le hamburger il reste un point il reste un point qu'on n'a pas vu donc je vais aller prendre le point qui se cache je change le point aussi et je le réexporte de nouveau en écrasant l'autre, écraser, remplacer. Hop, je vérifie que tout est en ordre, tout est en ordre, c'est nickel. Il y a Pas de tache noire quelque part, c'est super. Donc là, on a, on a corrigé nos, transformés là. L'objectif maintenant, c'est de le remplacer. Donc pour le remplacer, vous savez comment faire. On va là. On va sur... Donc, non, moi, c'est Sport 2. Je vais changer de site. Je ne suis pas sur le bon site. On va aller sur le bon site. Et on va aller changer les images. Si elles veulent bien. Quand tu veux, tu me donnes la main. Quand tu veux. On est tout de suite. Ok. Là, je descends. Là, là, là. Je suis ici. Je peux faire la même chose pour ces images aussi hein, si je trouve que c'est utile. D'accord, je peux faire la même chose. Euh... D'ailleurs, je me demande si on va pas le faire. Je me demande si on va pas le faire. Donc, pour ces icônes-là, je vais dessus, coller. Je descends. Je vais changer l'image l'image est pas là il faudra l'importer on va aller l'importer mais dans le bon dossier on descend on va aller chercher non, non. comme ça ouvrir on sélectionne la bonne image on remplace pareil on y va changer d'image. Pareil. On descend. Changer d'image. Pareil. Du coup, on a changé. On a changé nos images. J'enregistre tout ça. Si je fais la même chose. Si je fais la même chose pour les autres icônes, on va voir. On va aller regarder. Tac les trois là, ok. On va dessus ouvrir avec Gimp ouvrir avec Gimp. ouvrir avec gimp ok donc pareil on sélectionne je vais zoomer un peu quand même on prend le pot on sélectionne on prend le pot on sélectionne on prend le pot une fois que c'est fait on exporte on lui donne un nom on va l'appeler 54 ok exporter exporter bonhomme on zoome un peu on sélectionne Le pot, on sélectionne encore, on prend le pot, on l'exporte, c'est comme ça. Après, vous avez le droit de donner des noms euh, avec des mots-clés hein, pour optimiser votre site euh, côté référencement SEO. On continue, on joue un peu. Tac, on prend le pot. On y va, tac, on prend le pot. On y va, on prend le pot. On y va. Le pot, la suite ici alors, il y a plein de petits points. Alors, on prend le pot, celui-ci, on prend le pot, et le dernier petit point, voilà. et on prend le pot. Tac. On l'exporte, on va l'appeler séquence 6. Alors, exportade. c'est bon. On va aller, du coup, on va regarder tout ça. Euh, on est là, fermé. Si on veut changer ces icônes ici, je vais dessus, changer d'icône, changer d'icône, ça n'hésite pas encore, je vais dire, je vais aller les chercher, ils sont là, contrôle, contrôle, contrôle, là, cardio. changer l'image et le poids changer l'image du coup on a tout changé on publie et quand on regarde ce que ça a donné comme ça en passant quitter quand on regarde ce que ça a donné, on recherche cette page et là, on se rend compte que toutes nos images ont changé de couleur, d'accord Donc, voilà comment vous faites pour changer les couleurs de vos icônes. On se retrouve dans un prochain cours pour parler d'un autre sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous demande de le faire et puis surtout, inscrivez-vous sur notre plateforme de formation gratuite parce que vous aurez la possibilité, comme je le dis, de télécharger des ressources, par exemple pour. Le site là qu'on a, ce, ce modèle qu'on a créé pour le télécharger gratuitement. Hein. Et puis, euh, si vous avez des questions, c'est facile depuis la plateforme. Ok, ceci dit, on se retrouve dans le plancher court. Ciao, ciao!